Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'évolution des conceptions du monde dans l'Antiquité. Pendant une très longue période qui débuta bien avant notre ère, une succession de philosophes, de mathématiciens et de géographes commencèrent à vouloir comprendre la forme, la taille de notre planète ainsi qu'à définir des concepts tels que la latitude et les zones climatiques. Les conclusions auxquelles ils sont parvenus nous permettent d'apprécier leur niveau de connaissance en mathématiques et plus généralement en sciences. Les scientifiques grecs et romains ont développé de nombreux concepts permettant de mieux comprendre le monde, et certains s'avèrent être corrects aujourd'hui encore. Pourtant, étonnamment, un grand nombre de ces conceptions semblent avoir été basées uniquement sur des raisonnements philosophiques ou esthétiques plutôt que sur des observations scientifiques. Jusqu'à il y a environ 2500 ans, la croyance dominante dans la région méditerranéenne et en Mésopotamie était que les terres occupaient une surface plane en forme de tambour ou de pièces de monnaie. On pensait à cette époque que la surface de la Terre était principalement constitué de terre, avec une mer, la Méditerranée, en son centre, et un océan entourant la terre, s'étendant jusqu'au bord du disque. Au cours d'une période de plus de deux siècles, entre 550 et 300 avant notre ère, les scientifiques grecs ont fait des progrès significatifs quant à la compréhension du monde. La plus importante de ces idées, d'abord élaborée par le mathématicien Pythagore, vers 550 avant notre ère, fut que la terre est une sphère. Pythagore estimait que cette forme était le solide géométrique le plus harmonieux, et donc la forme que les dieux auraient choisie pour le monde lorsqu'ils créèrent ce dernier. Acceptant la possibilité d'une Terre sphérique, vers 360 avant notre ère, Platon suggéra qu'il existait probablement un autre continent, directement de l'autre côté de la Méditerranée, qu'il appela les antipodes. Cette idée, cependant, était basée uniquement sur la croyance grecque en la symétrie. Aristote fut le premier scientifique occidental à proposer des preuves scientifiques que la Terre est une sphère. Il fit valoir que les voyageurs vers les Terres du Sud Pouvait voir des étoiles dans le ciel nocturne qui étaient alors cachées sous l'horizon pour ceux qui vivaient plus au nord, et cela ne pouvait s'expliquer que si la surface de la Terre était incurvée. En outre, il a souligné que pendant les éclipses lunaires, l'ombre de la Terre sur la Lune a un bord incurvé. Les arguments d'Aristote étant convaincants, vers 330 avant notre ère, la plupart des gens éduqués du monde classique avaient accepté l'idée que la Terre était une sphère et qu'elle n'était donc pas plate. Cela fait ainsi près de 2500 ans que nous avons écarté cette idée. L'une des avancées les plus importantes de tous les temps pour la cartographie du monde fut le développement des concepts de latitude, c'est-à-dire la distance au nord ou au sud de l'équateur, et de longitude, c'est-à-dire la distance est ou ouest d'une ligne méridienne tracée de haut en bas de la Terre. Autour de 300 avant notre ère, le polymath grec Dicéarque de Messine compila une carte du monde et y traça une ligne de latitude, le fait que cette ligne corresponde exactement à ce que l'on appelle maintenant 36 degrés nord montre que Dyssearch avait parfaitement compris ce concept de latitude. Perpendiculairement à cette ligne de latitude, et la coupant à proximité de l'île de Rhodes en Grèce, il traça une seule ligne de longitude. Le défi suivant consistait à déterminer la taille de cette sphère, c'est-à-dire la circonférence de la Terre. Les scientifiques durent d'abord trouver deux endroits sur une ligne nord-sud et mesurer la distance entre ces points. Pour calculer la circonférence de la Terre, ils durent diviser cette différence en 360 degrés, ce qui représente la différence autour de la sphère tout entière. Enfin, ils durent multiplier cela par la distance entre eux et le sol. Vers 240 avant notre ère, le mathématicien grec Ératosthène estima que la circonférence de la Terre était de 250 000 stades. La taille du stade qu'il a utilisé dans son calcul est incertaine, mais s'il s'agissait d'un stade égyptien, sa mesure équivaut à 39 690 km, et il s'agit d'une erreur de moins de 1% par rapport à la valeur réelle de la circonférence de la Terre aujourd'hui connue. C'est donc une remarquable estimation. Les spécialistes du monde antique ont également cherché à comprendre le climat sur Terre. Au IVe siècle avant notre ère, Aristote suggéra qu'il existait deux zones de climat froid près des pôles de la Terre, et une région plus chaude au milieu. Le géographe grec Strabon proposa cinq zones, deux zones glaciales près des pôles, une zone tropicale ou torride près de l'équateur, et deux zones tempérées de chaque côté de la zone tropicale. Il suggérait également qu'il devait y avoir d'autres continents inconnus. Le géographe romain Pomponius Mella écrivit vers 43 avant notre ère qu'il croyait que la zone torride était si chaude que les gens ne pouvaient pas la traverser pour atteindre l'hémisphère sud et qu'il y vivait des êtres dont on ne savait rien. Ces idées, proposées pour la première fois par les grecs anciens, continuèrent à être développées dans le monde méditerranéen, en Asie, et finalement dans l'Europe médiévale. Plus tard, le mathématicien et astronome indien, Aryabhata, recalcula la circonférence de la Terre avec une précision de 99,8%. Il affirma que la Terre tournait et détermina la durée d'une rotation par rapport aux étoiles avec une précision étonnante, qui s'avéra plus tard avoir une marge d'erreur de moins de 1 sur 1 milliard. Au XVe siècle, Christophe Colomb utilisa un ancien calcul erroné de la circonférence de la Terre pour planifier son expédition à la recherche des Indes. Cette erreur semble l'avoir amené à croire que l'Asie n'était environ qu'à 5000 km à l'ouest de l'Europe